Ça va Attends, je mon masque. <rire> je suis en direct de l'école, donc... Euh... Salut, ça va J'espère que tu vas bien, la HA de 28 ans. Moi, je suis la ha de 17 ans. Bientôt, c'est mon anniversaire. Le 30 septembre 2020, je vais avoir 18 ans. Oh, j'ai trop hâte parce que je vais être majeure, enfin majeure, ouais. J'espère que tu vas bien. Là où t'es, tu te balades partout. Physiquement, t'as changé et t'es plus belle maintenant. Tu choisis toi-même ta garde. Oh. Voilà, j'ai envie que tu changes en fait, surtout sur le côté émotionnel, parce que tu contrôles pas tes émotions, tu es dans tout ce que tu fais c'est vrai, tu te sacrifies, ce pas l'essentiel, l'essentiel est que tu continues, que tu sois des obstacles, parce que quand il y a un problème, tu as, as tendance à plus. lâcher, ça, ça veut pas parce que les problèmes tu les rencontrés là, quel que, quel que soit l'endroit où tu es, quoi. donc il faut que tu sois tenace, il faut que tu tiennes, il faut que tu genre, avances, quelles que soient les difficultés, voilà. Si t'as des enfants, ben bah voilà. Et si t'as pas d'enfants, bah, ça passe aussi, hein. Tout ce qui est plus important à nos yeux, c'est notre carrière. Notre carrière et le travail qu'on va obtenir. Bioinformaticien, médecine, je sais pas quoi. Je pense même pas à avoir une relation. Je pense pas à ça parce que je pense que c'est inutile, quoi, tu vois. C'est inutile pour nous. Tout ce que tu dois, tout ce dont tu dois te focaliser sur toi et sur ta carrière parce qu'il y a que toi seul qui t'aime. Mets-toi vraiment en valeur. Ne laisse pas les hommes détruire ta vie. Toi, tu es quelqu'un qui va réussir. Oui, je le sens au fond de moi, parce que tu as beaucoup de foi. Tu as beaucoup de genre, Tu veux vraiment avancer. Tu as beaucoup de convictions. Donc, t'avanceras. Coûte que coûte, coûte que coûte. À chaque fois que tu en, as envie d'abandonner, pense un peu à ton père. Il a tellement souffert pour vous. Donc, temps à lui un peu. Oublie ton passé. Oublie-le. Ça ne veut pas t'aider. Et sois optimiste surtout parce que tu es trop pessimiste. Sache que personne ne t'aime sauf moi. Moi ce, je t'aime. Moi seul. Ce... Bye. Love you. Cher futur, amadou dit futur, n'ambata. J'espère que si tu as choisi ma weli ouais, maha wodina wada, amahigale, peskunetari maido, qui jam Selou me beni, tu commets à Johnny, à Deneyim. Cher moi, merci de m'avoir écouté. J'espère ta vie sera comme je l'ai espéré. Cher futur, moi, futur, moi, futur, moi. Cher futur, moi, futur, moi, futur, moi. Cher futur, moi, futur, moi, futur, moi, futur, moi, moi, futur, moi, futur, moi,